sur la technologie et le modèle de données tracker. D'accord euh, Donc, les objectifs de cette section, c'est de voir ensemble le modèle de données dans le contexte du tracker DHS2. Et je rappelle au passage que dans le DHS2, nous avons le modèle de collecte de données, nous avons les données agrégées et le modèle. D'accord? L'agrégé, il s'agit des formulaires qui ont une périodicité, mensuelle, euh, de manière annuelle, etc. Mais les trackers c'est un type de formulaire qui sont utilisés pour le suivi individuel des entités comme des personnes ou des objets et qui n'ont pas une périodicité définie et, puisque la donnée est collectée et, au moment où l'information est disponible. D'accord? Dans cette section, nous allons voir un peu ce modèle de données dans le contexte tracker de HSE. Et nous allons un peu voir les termes et le jargon d'HEC lorsqu'on parle du facteur. Et nous allons un peu voir comment se passe l'interaction des données, le des, des données, et dans le modèle de facteur. Ensuite, nous allons voir comment les différents composants de ce modèle interagissent entre eux et pour qu'on puisse créer une collection complète de données pour un facteur de données. Donc, le modèle de données tracker, c'est la partie qu'on peut dire, que ce n'est pas accessible à l'utilisateur, c'est-à-dire ce n'est pas modifiable, c'est un modèle qui est défini, et donc on peut le paramétrer, c'est ce qu'on peut faire, mais ce modèle est intrinsèque au DHS lui-même, ce pas une partie que l'utilisateur peut modifier. Donc, euh, il est important de comprendre la structure des différents objets et comment ils sont définis pour pouvoir bien les configurer et avoir des métadonnées et qui fonctionnent bien et qui collectent les données comme il faut dans les systèmes. Et je rappelle que le DHF, quand on initialise au tout début, quand on crée une base vide, rien n'est ne configuré à l'intérieur, c'est à vous de paramétrer, élément de données par élément de données, métadonnées par métadonnées pour construire vous-même vos formulaires et vos programmes. Donc... Qu'est-ce que nous avons comme type de métadonnées dans notre 2 On commence par le paramétrer. Nous avons ce qu'on appelle les sites d'organisation, que vous connaissez très bien. Et Il s'agit là de l'aborescence de votre pays et de votre pyramide. Donc, Vous avez par exemple le niveau 1, qui est le niveau pays que vous allez paramétrer vous-même. Si, vous par si vous êtes en Guinée, vous allez dire le nouveau pays, c'est Guinée. Donc, vous allez créer ce niveau pays. En-dessous de ce niveau pays, vous allez créer ensuite les différents niveaux inférieurs selon l'élaboration de votre pays. Donc, vous avez le pays, vous allez créer ensuite les régions, ensuite les districts, ensuite les formations sanitaires, les hôpitaux, et même ensuite, vous ajouter les différents services qu'on a dans un hôpital. Donc, on a aussi des métadonnées qui sont des types éléments de données. Donc, C'est l'élément le plus atomique qui peut contenir une valeur. Exemple d'élément de données, vous allez créer un nombre de cas et le paludisme, et exemple, dans le domaine vous pouvez créer par exemple le résultat du laboratoire issu du patient, etc. Etc. etc. Donc, on a aussi comme état donné les indicateurs, les indicateurs qui sont des données calculées dans notre système dhs 2 vous avez notamment des indicateurs du domaine agrégé et des indicateurs aussi facteurs. Et vous pouvez avoir un mélange des deux qu'on appelle des indicateurs combinés, c'est-à-dire à la fois des données agrégées et des données facteurs. Nous avons les attributs, qui sont aussi les métadonnées, donc les attributs vont identifier les personnes, les attributs que nous suivons. Donc, vous allez voir tout ça en détail tout à l'heure. Donc, lorsqu'on prend un modèle les métadonnées du tracker, on peut les structurer comme suit. on peut avoir deux grands blocs qui définissent notre modèle tracker. Notre premier bloc va concerner l'entité qui est suivie. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes en train de suivre dans notre programme tracker? Est-ce qu'il s'agit d'une personne? Est-ce qu'il s'agit d'un animal? Est-ce qu'il s'agit d'un établissement, un bâtiment ou bien un produit, si vous êtes dans le domaine de gestion du stock ou de LNAS? D'accord? C'est ça qui va définir l'entité que nous suivons. Et nous allons toujours dans le bloc des identifiants et les attributs de l'entité. Donc, l'attribut de l'entité, c'est ces caractères qui, qui entre griffes, ne changent jamais avec le temps. Si vous prenez une personne, par exemple, et la date de naissance de la personne n'est pas censée évoluer. Le sexe de la personne bon, <rire> n'est pas censé changer. Et ainsi de suite. Donc, le nom, le prénom, c'est des choses qui ne changent pas, mais qui identifient la personne. Même si ça change, il suffit de mettre à jour. Mais ça identifie la personne et ça fait partie de ces critères qui n'évoluent pas tous les jours. D'accord donc, c'est ça, les attributs de la personne. Et maintenant, nous avons l'instance de l'entité civile. L'instance de l'entité civile, c'est simplement, eh, disons, les données liées à l'entité, mais qui est propre à une personne. Donc, je m'explique, supposons que j'ai le programme de surveillance COVID qui est là. Le programme a été conçu pour suivre des personnes, n'est-ce pas? Donc, lorsque, par exemple, je vois... Monsieur Abalo, qui entre dans mon programme, il devient une instance de l'entité personne qui est suivie dans mon programme. D'accord Autant de personnes que vous allez enrôler dans mon programme, ça fera autant d'instances de l'entité qui sont suivies dans mon programme, tout simplement. Et je rappelle qu'une entité est peut être enregistrée, mais ne peut être enrôlée forcément dans un programme. Il peut être enrôlé dans plusieurs programmes. Nous allons voir ça en détail tout à l'heure. Donc, ce premier bloc. Que vous voyez sur l'image qui est et identifie les concepts. Donc, ceci va identifier les caractéristiques de notre entité personne, notamment notre patient, en l'occurrence ici. Le deuxième bloc ici qui est coloré en bleu, là, on va décrire plus les informations que nous recueillons par rapport à notre entité que nous suivons. OK? Donc, dans ce bloc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord le programme lui-même, c'est-à-dire le programme auquel nous avons enrôlé notre entité, comme je le disais tout à l'heure, je peux avoir plusieurs programmes tracker dans mon système. Je peux avoir le registre de vaccination COVID, je peux avoir la surveillance COVID des contacts. Donc, ça me fait trois programmes tracker, mais c'est à moi de décider lequel de ces programmes j'enroule et l'instance de mon entité qui est sur. OK? Donc, lorsque l'entité est enrôlée dans le programme, nous avons les étapes. Programmes qui sont là. Donc, les différents étapes, c'est les différents stades à travers lesquels nous allons suivre nos patients. Il y aura le stade où nous recueillons les informations de base, la comorbidité. Nous avons une phase où nous allons demander les tests de laboratoire, une fois où nous allons récupérer les résultats de test de laboratoire, et nous allons faire un dernier stade qui va contenir le suivi du patient, etc. D'accord Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les événements. Donc, un événement, c'est simplement et l'exécution d'un stade. Donc, supposons quand je demande un test de laboratoire dans le stade, dans l'étape laboratoire, c'est un événement qui est en train d'enregistrer. D'accord L'événement demande un test de laboratoire pour constituer là où je saisis les données dans ce stade-là par rapport à mon entité suivie. Et nous allons y revenir en, en détail tout à l'heure. Vous allez voir qu'on peut avoir une étape qui se répète ou bien une étape qui est ponctuelle dans le temps. Donc, les éléments de données. Donc, les éléments de données. Et comme je l'ai dit, c'est la méthode de la prise atomique avec laquelle on capture une donnée, avec ses dimensions et, la, et disons, la période. Mais ici, c'est le camp pour les tracker, le type d'élément de données et où ça a été collecté. D'accord L'élément de données va contenir toutes les informations et atomiques que nous collectons par rapport à notre patient et notamment peut-être les choses, les co-infections qu'il a eues, les symptômes, etc., etc., etc. d'accord sa température et tout ça. Nous avons ensuite ce qu'on appelle les ensembles d'options, d'accord Dans le DHF, on dit ensemble d'options, c'est ce l'équivalent des listes déroulantes, ok Supposons que vous voulez, pour, pour écrire l'information, par exemple, avez-vous de la fièvre vous allez créer un ensemble d'options qui contiendra trois options, par exemple, oui, non ou ne sais pas. Donc, quand vous allez créer ces trois options, oui, non, ne sais pas, vous les combinez dans un ensemble d'options que vous allez assigner à l'élément des données, avez-vous de la fièvre? Donc, quand vous allez venir maintenant au niveau du formulaire, pour répondre ou capturer la donnée pour la question, avez-vous de la fièvre, lorsque vous cliquez sur le champ de saisie, vous verrez ces trois options se dérouler. Oui, non, on ne sait pas. Et vous avez juste à choisir l'une des options pour capturer la valeur. D'accord? L'intérêt des ensembles d'options, c'est on l'utilise quand on connaît les réponses déjà pour une information donnée. Si la liste de réponses est connue, donc on verrouille ces informations dans une liste d'options qu'on fait, on est sûr que les utilisateurs ne mettent pas autre chose que les réponses possibles, tout simplement. Donc, le deuxième bloc bleu va décrire les informations que nous écrivons maintenant par rapport à l'entité que nous suivons. Donc, les attributs, comme je l'ai dit, c'est pour enregistrer les informations de profil, votre date de naissance, votre adresse, votre numéro de téléphone, le numéro de votre carte d'identité, le numéro de votre passeport. Et ça peut être même une variable qui est calculée ou générée par le système de manière unique. Et supposons que vous voulez qu'on génère un code unique et un code patient, un code du dossier patient qui est unique dans le système. On peut créer une image de données ID système qui va être générée par le DACS2, qui serait unique et qui sera attachée à l'entité que nous enregistrons, tout simplement. Tout comme on peut être femme et ça, ou une autre ce code dossier peut être unique, qui va permettre d'identifier le patient dans tous les systèmes. Donc, l'entité civile, comme je le disais, c'est juste une instance de notre entité l'entité suivie une personne, un échantillon de laboratoire. Si vous êtes dans un facteur et pour la gestion, de... pour la gérer, pour le test de laboratoire le suivi échantillon, votre type d'entité suivie serait un échantillon de laboratoire. Si vous ne suivez par exemple, ici, comme un village, votre entité serait des petits villages. OK Donc, je précise ici au passage Et si vous avez, par exemple, et quatre programmes d'avoir DHF2, si vous avez quatre programmes dans votre DHF qui suivent les personnes, vous n'avez besoin que d'une seule entité de type personne dans votre système. Vous n'allez pas créer la même entité personne parce que vous avez quatre programmes heure, qui, suivent, qui suivent la personne. D'accord? Et dans le cas de ces DHF, par exemple, le programme que nous avons concerne, et je crois que c'est le suivi des contacts, et le registre de vaccination COVID et la surveillance de cas. Donc, trois trackers suivent ce qu'on appelle une entité personne. Donc, on aura juste une seule entité personne qui est paramétrée dans notre système. Et l'instance d'entité suivie, le TI, comme on le dit si bien en anglais, tracker instance, et ça désigne juste. Maintenant, ça désigne simplement l'information effective d'une personne, d'une entité qui est capturée dans votre programme. Okay. Comme je l'ai donné tout à l'heure en exemple, lorsque j'enrôle M. Codio dans mon programme et ce cas de surveillance COVID, je suis en train de créer l'instance d'une entité, donc de l'entité, et qui sera attachée à mon programme donné. OK? Ensuite, donc, toujours dans les terminologies, la date des finances, bon. La date d'incidence, on va dire que c'est la date à laquelle euh, et la raison de votre et, et enrôlement dans un programme a commencé. Il peut s'agir simplement de la date d'apparition des symptômes, du COVID-19 par exemple. Donc supposons que depuis hier soir, ou bien hier soir, j'ai remarqué que ma fièvre et ma température augmentée que je tousse. Etc. Et, et qu'aujourd'hui, je me rends dans un centre de santé. On va me demander depuis quand est-ce que j'ai eu les premiers symptômes. Je dirais depuis avant-hier, donc depuis le 7. Et, et là, et dans le programme, ma date d'incidence sera équivalente au 7 mai 2022. D'accord C'est la date probable à laquelle. J'ai peut-être choqué la maladie ou attrapé la maladie. Donc, c'est ce que nous appelons ici la date d'incidence. Si vous n'êtes pas, dans un programme où on suit les femmes enceintes, et lorsque une dame remarque qu'elle est enceinte et qu'elle va à l'hôpital, la date d'incidence serait la date de cette dernière règles Donc, on va supposer que c'est à partir de cette date que la grossesse. Donc, c'est juste un exemple. Maintenant, la date d'inscription va être la date à laquelle, effectivement, on est en train de nous enregistrer dans le programme Tracker dans les DHS. Donc, la date où on vous a vu et qu'on vous a fait et la consultation, etc., et, et qu'on saisit votre information, proprement dit, dans les systèmes. Donc, c'est deux dates bien différentes à ne pas confondre. Et l'inscription, donc l'inscription, c'est l'enrôlement dans un programme, c'est-à-dire on a créé vos informations, et on a créé votre entité, votre TEI. Maintenant, vous vous inscrit dans le programme pour lequel vous êtes là. Si vous êtes là pour la vaccination COVID, on vous enroule dans le programme de vaccination. Et si on contacte et qu'on doit vous suivre, on vous enrôle dans le programme suivi de cas contact. Et si dans le cas de la surveillance, on vous enroule aussi dans la surveillance, ainsi de suite. Donc, on fait votre TEI et on l'inscrit dans le programme pour lequel cette personne est là. Donc, je le répète encore une fois, vous pouvez avoir une personne dans votre système qui est enrôlée dans plusieurs programmes. Si on sort même du contexte COVID, vous pouvez, par exemple, avoir une personne qui est à la fois dans le programme de vaccination et que vous allez aussi retrouver à la fois dans le programme de nutrition. D'accord? La personne est dans le système et assignée à différents programmes selon les besoins ou bien selon son état de santé. Et de je vais peut-être rapidement vous montrer une page. Euh, Lorsqu'on parle avec le DHS2, vous allez avoir quelque chose de ce genre, c'est-à-dire le formulaire de votre programme facteur qui va s'afficher. Je pense que demain, nous allons revenir en détail sur la saisie de données dans ce formulaire. Donc, le formulaire, on le design en fonction des besoins. Vous allez voir qu'avant de concevoir votre programme facteur, vous allez devoir, par exemple, avoir un modèle papier qui est là un diagramme des flux qu'on vous partage pour que vous compreniez le process, les différents acteurs qui entrent dans la saisie de faits trackers, les différentes informations qui sont demandées dans les trackers, et en fonction de cela que vous concevez ce formulaire-là, d'accord? Donc, si je reviens à mon slide, nous allons revenir encore en détail tout à l'heure. Et toujours la terminologie, programme. Donc, le programme va définir notre programme tracker proprement dit, et un programme va avoir plusieurs phases, différents stades, différentes étapes, et à travers lesquelles nous allons passer pour recueillir les différents. Et dont on a besoin pour notre patient, et pouvoir faire et programmer des tâches futures et des prochains ennuis, etc. En tout cas, suivre notre patient, le traquer, et jusqu'à avoir, disons, et les informations nécessaires, jusqu'à atteindre à l'issue et de nos programme qui peut être positif comme négatif, d'accord? Donc, si c'est un échantillon de laboratoire, nous allons suivre depuis quand on a prélevé l'échantillon, et quand l'échantillon arrive au laboratoire, les résultats que le l'aboratoire donne, etc., etc. Et si c'est une personne qui est suivie, nous allons suivre simplement les examens cliniques qu'elle a fait, les traitements qu'elle a pris, et nous allons aussi suivre le monde et de ce patient, ainsi de suite. Les étapes du programme, comme je l'ai dit, c'est les différentes phases de notre programme. Et pour le cas de la surveillance, nous allons avoir une phase où nous recueillons les informations de base, et les informations générales, pour mobilité, signes et tout ça. Deuxième phase, nous allons un test de laboratoire. Troisième phase, où nous allons recueillir les résultats du laboratoire. Quatrième phase, où nous allons définir le du patient. Donc, un événement, et comme je l'ai dit, un événement, c'est lorsque vous chantrez des informations dans une stade, dans une étape d'un programme, vous êtes en train de créer un événement. Donc, supposons que j'ai envoyé M. Alpha dans mon programme et surveillance et cas covid et lorsque je prends son nom, prénom, sa date de naissance, son adresse, son titre, etc., je suis en train d'abord de créer son entité, son instance. Ensuite, je l'ai dans le programme de surveillance. Donc, dès que je l'inscris dans le programme de surveillance, je suis maintenant habilité à saisir ces informations dans les différents étapes de mon programme. D'accord? Donc, dès que je le, la première étape où je prends les informations généraux et les informations de quand j'ai créé l'événement là et que j'ai saisi les informations, et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'événement. Donc, le stade était là, il n'avait rien, mais dès que je commence par entrer des informations pour ce stade, suis en train de créer un événement par rapport à ce stade. Donc, l'événement, il faut comprendre qu'il peut eh, retirer de forme. Et si vous avez, par exemple, une étape, prenons toujours le cas du premier stade, première étape où nous une information générale, vous allez voir que vous prenez ces informations qu'une seule fois, d'accord. Donc ces informations là et pour cette étape là, on n'aura qu'un événement seulement, d'accord. Maintenant, si vous prenez le, la deuxième étape où nous programmons des tests de laboratoire, donc les tests de laboratoire c'est quelque chose que vous faire plusieurs fois, d'accord. Donc là nous avons un stade qui sera répétitif, et pour ce stade, nous allons générer autant d'événements que nécessaire, c'est-à-dire autant de fois que nous demandons un test de laboratoire, autant de fois nous allons générer l'événement pour capturer les données par rapport à cette demande-là. OK? Donc, nous avons des événements uniques pour les stades non-répétitifs, et on peut avoir plusieurs, un ou plusieurs événements pour des stades répétitifs. Nous allons voir tout à l'heure dans le graphique pour une meilleure compréhension. Eh bien, je vais rapidement vous montrer la structure du programme. Et comme Agnès l'a dit, nous n'allons pas aller à la conception du programme. Nous allons juste voir sa structure et de comment elle a été conçue. Et demain, nous allons donc capturer les données à l'intérieur. D'accord Donc, si je viens ici, mon système rapidement. Donc, je vais faire la maintenance. Donc, vous verrez que pour nos programmes, dans le programme. nous avons bien sûr, pour le programme de surveillance basé sur les cas, nous avons une étape où nous définissons, bon, une première partie, une définition, le nom de nos programmes, les critères généraux. Nous avons la partie où nous définissons maintenant comment va se passer l'enrôlement, est-ce qu'on permet les enrôlements futurs, etc. Et le nom de la date d'incidence et tout ça. Ensuite, nous définissons ici les attributs, c'est-à-dire les identifiants qui vont caractériser notre théorie, notre entité. Nous les définissons ici, nous choisissons les variables qui vont entrer comme attributs. Donc, vous voyez ici comme attributs, nous avons ID local du cas. ID des cas généré automatiquement par le système. Donc, le système génère pour vous un identifiant unique qui ne se répétera jamais dans le système, qui est unique. Il y a un ID local dont vous aurez besoin. Donc, par exemple, le pays a son schéma de code unique aussi qu'il définit. Et on peut le regarder et le schéma et le hashing de support et le définir dans le système pour vous. D'accord? Nous avons le nom, le nom l'âge, le sexe, l'adresse domicile, pays résidence, etc., etc. Donc, tous ces attributs sont, doivent être et n'évoluent pas pour notre entité. C'est ce qui nous permet d'identifier notre entité. Si un jour, on veut rechercher notre entité dans le système, on peut se baser sur ces attributs-là pour retrouver de manière unique, notre entité dans le système, D'accord Ça personne son ID, ou bien on se base sur la combinaison de plusieurs attributs, peut-être le nom, le nom et le, la date de naissance. On aura une liste et deux états qui sortiront. S'il y en a deux, on pourra regarder les autres critères pour être sûr qu'on identifie l'entité qu'on veut le voir. Un instant. OK, donc, bien sûr, on définit les champs qui doivent être affichés dans la liste, les champs obligatoires, etc., etc. Nous avons ensuite la conception du formulaire. Donc, par défaut, nous prenons le formulaire par section. Donc, nous définissons ici l'ordre des différents champs. Nous définissons les différentes sections au besoin. Et vous pouvez faire un formulaire personnalisé, mais euh, je vous recommanderais de ne pas trop le faire. Et ça peut créer des soucis lors de l'affichage côté Android, côté mobile. Ensuite, vous définissez les différentes étapes du programme. Donc, pour le cas de notre surveillance basée sur les cas, nous avons les quatre étapes qui sont là donc, clinique, et diagnostic, donc les informations cliniques, les requêtes de laboratoire, les résultats de laboratoire et l'outcome, l'issue du patient. D'accord Donc, pour chacun de ces stades, nous définissons bien sûr les différents éléments de données qui doivent être inclus dans ce stade. Ensuite, nous définissons quels seront les champs obligatoires. Nous définissons ensuite, et le design de notre formulaire, on peut les laisser par défaut, mais on n'utilise pas section qui nous permet d'aligner le champ comme on le souhaite et créer les sections comme on le souhaite. D'accord? Donc, après la définition des différents stats, nous avons bien sûr l'assignation de notre programme au site, aux unités d'organisation. Donc, nous choisissons ici auxquelles unités d'organisation nous assignons notre formulaire. Comme ça, cette unité d'organisation sera habilitée à saisir les informations. Ensuite, nous avons des notifications qui peuvent être paramétrées dans le système. Comme vous le savez, avec les DHS, il est possible de créer des notifications SMS, tout comme des notifications email. Supposons, par exemple, vous vous enrôlez dans un programme de vaccination COVID. Lorsque vous enregistrez que vous prenez votre première dose, on peut vous envoyez un SMS disant Voilà, vous êtes enrôlé dans le programme COVID, vous avez reçu votre première dose, voici votre code. Et donc, revenez après un mois, deux mois, trois mois ou telle date pour prendre votre deuxième dose, etc. D'accord? Donc, sur l'indication, c'est vous qui définissez le canevas du message. Et si vous lui envoyez des notifications par SMS, veillez à ne pas faire des canevas trop longs, sinon vous risquez d'avoir des SMS qui sont morcelés à destination ou même une partie seulement arrivera à vos, à vos patients ou bien vous, aux utilisateurs. Donc, il faut vraiment faire attention à la taille. Donc, je reviens. Au niveau du slide, Donc, comme je le disais, les éléments de données, lorsque vous utilisez les éléments de données pour concevoir votre programme tracker. et attention, on ne parle pas des attributs, on parle des éléments de données, c'est-à-dire des les, les éléments que vous avez au niveau des stades, des différentes étapes, pas au niveau de l'enrôlement. Au niveau de l'enrôlement, ce que vous avez, c'est seulement des attributs, mais au niveau des étapes vous avez maintenant des éléments de données que vous créez tout comme on crée les éléments de données pour le domaine agrégé, sauf que pour les trackers, vous devez préciser qu'on est dans le domaine tracker. D'accord? Donc, je m'explique. Lorsque vous êtes dans le système dhs et que vous créez des éléments de données, vous allez voir que dans le line listing, il vous précise déjà le type de domaine de certains éléments de données. Ok? Donc, lorsque vous allez à l'intérieur, vous verrez qu'il y a quelque part où on demande vous créez l'élément de données pour quel domaine, est-ce que c'est pour l'agrégé, pour les formulaires agrégés, ou si c'est pour le suivi ou les événements tracker, D'accord Donc, tous les éléments de données que nous définissons et que nous intégrons dans nos programme tracker sont forcément du domaine tracker. D'accord Donc, il faut forcément qu'ils soient du domaine tracker. Et ensuite, nous les associons au programme dans lequel on veut les voir. Et tout ça, et tout ça. Donc, les ensembles d'options, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une liste de choix qui est là, donc qui nous permet de définir les réponses possibles pour une entrée, ce qui nous permet d'éviter aussi et que l'utilisateur entre enfin, ce qu'il a envie d'entrer, ou bien fasse des erreurs sans le savoir. Et donc, c'est intéressant pour la qualité de la, des données, c'est très intéressant aussi pour l'analyse parce qu'on peut faire les analyses aussi basées sur la liste qu'on aurait mis dans, ces, et dans cet ensemble d'options, d'accord donc, les différents items que vous avez dans une liste d'options, c'est ce qu'on appelle les options. Donc, vous allez définir vous-même les différentes options. Ensuite, vous allez utiliser ces options pour construire votre ensemble d'options. Donc, exemple rapide, comme je disais tout à l'heure. Si vous voulez lire des romans qui continue, oui, non, sais pas. Je vais créer une option, je vais créer l'ensemble d'options, je lui donne un nom. Ensuite, à l'intérieur, j'ai défini chacune des options que je souhaite intégrer à cet ensemble d'options. OK et les ensembles d'options, très rapidement, donc dans les dhs on les conçoit au niveau de autres. Ici, on prend ensemble d'options. Et ici, vous définissez les différents ensembles d'options dont vous souhaitez et gêner dans votre système. Donc, si je prends, par exemple, oui, non, un col, lui qui est ici, vous allez voir que si je vais à l'intérieur, nous avons le nom de l'ensemble d'options yes, no, un no. Donc, c'est le nom que vous avez c'est dû à la traduction. Dans cette ensemble d'options, nous allons définir différentes options qui sont là. Donc, nous avons yes, no, un no qui sont là, et leurs code. Donc, au besoin, je peux simplement ajouter encore une autre option qui met indéfini, je mets le code, et dès que j'enregistre, vous allez voir qu'il va venir s'ajouter à cette liste tout simplement. Donc, on va résumer tout ça c'est beaucoup d'informations, mais quand vous êtes des habitudes au facteur, je pense que ça va aller. Mais voici le flux d'informations sur les facteurs. Donc, nous avons une entité, on va suivre qui est là. On enregistre avec les différents attributs. Donc, je prends M. Alpha. J'ai créé son TEI en mettant son nom, prénom, date de naissance, numéro de carte d'identité, identifié un système, dossier, là et, dossier, registre, et dossier, patient, etc., tout ça. Et donc, après avoir enregistré tout ça, j'ai l'inscrit dans le programme pour lequel il est venu. Donc, mon entité, mon TEI peut être inscrit à plusieurs programmes. Donc, on peut le retrouver à la fois dans le programme santé maternelle, on peut le retrouver dans le programme et des soins pour enfants, ça peut arriver. On peut retrouver ça dans le programme VIH, programme surveillance. D'accord? Donc, un TEI, dès que le besoin se présente, on l'enroule dans le programme pour lequel il est là. Tout simplement. Donc, si quelqu'un vient pour la vaccination, vous allez l'enregistrer, vous créez son TEI automatiquement et ensuite, vous l'enroulez dans le programme et registre vaccination COVID. Mais si ce même patient revient, par exemple, trois jours après, pour peut-être... Euh, et des, des prestations relatives au VIH. Si vous avez son PI qui est là, vous réenrôlez simplement la même personne dans le programme VIH. D'accord Donc, vous ne recréez pas le PI, vous le réinscrivez simplement au programme VIH. Donc, le patient n'est créé, n'est enrôlé qu'une seule fois dans le système avec ses attributs. Il peut arriver que lorsqu'il revient pour une autre prestation, vous avez besoin de certains attributs supplémentaires qui n'étaient pas là. Vous allez simplement les compléter, mais au final, vous ne, le, vous ne créez plus son TEI ou l'enroulez simplement dans le programme pour lequel il est là. Ensuite, dans le programme, bien sûr, on va exécuter les différentes étapes et, qui sont dans le programme. Donc, Comme pour la séance COVID, vous aurez la phase de informations généraux, les tests de laboratoire et les tests de laboratoire et l'issue du, du patient. Donc, voici un diagramme qui vous permet de voir plus en détail ce qui se passe à chaque stade, ainsi que les différentes variables qui entrent en font un jeu. Donc, les attributs de l'entité, prénom, nom et sexe, quand la personne vient, on crée le TI avec ces informations. L'entité suivie, c'est une personne. D'accord Donc, on a les informations liées à la personne, qui est nom, prénom et sexe. Après, on inscrit la personne dans le programme approprié, notamment ici, nous l'inscrivons dans le programme surveillance COVID-19. Et dans ce programme, nous avons plusieurs étapes. Les étapes du programme, donc nous avons l'examen clinique, la demande d'analyse, résultat du laboratoire et résultat, n'est-ce pas? ici du patient. Ensuite, pour chaque événement, nous allons, et pour chaque étape, nous allons générer les événements en capturant les informations pour les étapes en question. Ici, par exemple, l'étape examen clinique, vous allez voir qu'il est là en une seule fois. Donc, on n'a qu'un seul événement à l'intérieur qui va contenir les informations qu'on capture. Maintenant, pour l'étape demande d'analyse, vous allez voir qu'on peut faire plusieurs fois une demande d'analyse, avoir plusieurs résultats de laboratoire, bien sûr. Donc, pour cette étape-ci, nous avons plusieurs événements possibles que nous pouvons capturer autant de fois que besoin. Nous pouvons capturer les événements à chaque fois. Et idem pour les résultats de laboratoire, nous allons permettre au laboratoire de saisir les résultats pour chaque demande d'analyse autant de fois que besoin est. Maintenant, le résultat final sera bien sûr en un seul événement que nous allons capturer à la fin. Et ensuite, si on croit un peu les étapes, vous allez voir qu'au-delà des événements, voici les éléments de données pour lesquels nous capturons l'information. Et nous allons ici voir l'étape analyse, on capture en plusieurs événements. À l'intérieur, vous allez voir que nous avons les variables telles que le motif du test de laboratoire, le type de test qui a été fait et le type d'échantillon sur lequel et l'analyse a été faite. D'accord. Et maintenant, au-delà de l'élément de données, si on prend par exemple le type de test, vous allez voir que nous avons assigné un ensemble d'options au type de test. Donc, lorsque vous renseignez le type de test, vous allez voir que vous avez une, un choix liste déroulante qui vous permettra de choisir s'il s'agit du PCR, du NAAT ou il s'agit d'une sérologie, d'accord? Donc, pour les types de tests, vous n'avez que fait trois choix possibles. Donc, avec une liste déroulante, vous ne pouvez que choisir l'une des trois réponses, vous ne pouvez pas et saisir vous-même ce que vous voulez comme type de test, d'accord? Euh, ensuite, donc, et voici quelques exemples de programmes de que nous connaissons bien. Donc, euh, nous avons par exemple euh, le suivi des femmes enceintes, donc au sujet euh, Donc, euh, vous allez voir que nous avoir un programme tracker où nous avons les différents CPN qui sont paramétrés. Donc, les différents CPN, par exemple, on peut faire ça en une étape répétitive. Donc, chaque fois que la dame, sa femme se présente pour sa consultation CPN, on note la date, on note, on note euh, les traitements qui ont été faits, etc. Et maintenant, on peut mettre même l'abouchement comme l'étape finale pour l'issue du patient de la date. Nous avons aussi le tracker pour sur par exemple, la vaccination des enfants. Donc, vous allez voir un programme tracker pour laquelle nous avons les différentes doses de vaccins qui sont isolées dans le temps. Et la dose de rappel également jusqu'à ce que l'enfant soit complètement vacciné. C'est à l'issue et l'étape finale de notre programme de vaccination. Et bien sûr, nous allons avoir aussi des programmes où Nous avons les patients qui reçoivent les traitements anti retour d'accord? Donc, euh, avec un issue du patient aussi qui sera là, qui peut être décédé, etc., etc., etc. Et bien sûr, nous allons avoir aussi des programmes TB. Et nous allons suivre les traitements TB, chaque type de tuberculose, et les produits et donner aux patients, etc., et C'est un changement aussi, on nous tout ça. Pour rien, les maladies, bien sûr, c'est un classique qu'on connaît très bien. C'est le virus Covid, par exemple, que maintenant tout le monde connaît bien. Et pour l'investigation des cas de paludisme également, etc., etc. Donc, il y a plusieurs facteurs que nous avons. Ça, c'est les plus utilisés, mais il y en a plein, plein, plein d'autres qui ne sont pas forcément liés au suivi des personnes. Comme je l'ai dit, ça peut être des facteurs liés à la gestion des stocks, L'EMAS ou bien suivi des établissements de santé, tout ça là. Euh, bien, donc merci. Voici et, en gros et, la présentation sur les technologies et le modèle de données de 2 Si vous avez des questions, je pense que le Slack est à votre disposition. Et, donc je vais donner la parole à Agnon. Merci. Agnon, à toi la parole. Aló, ¿ahí Euh, bien, on a fait Je pense qu'on peut regarder s'il y, y a des questions dans le Slack. Ce le je vois un message, il y a un bruit qui n'entend pas bien. Ah, J'espère que le bruit était parti depuis, désolé. <rire> Et... Ça, c'est dans la fin des discussions, mais sur le Slack, Et... voyons voir. Sur le Slack, ah oui, pas de questions. Juste dit merci pour cette présentation, c'est clair, nous souhaitons recevoir des faire. Ah. Merci beaucoup, monsieur fouler Merci à Diakta aussi. Donc je pense qu'Alme doit avoir un souci peut-être avec son réseau. Je vais essayer de le joindre à 9 pour voir si peut-être nous allons clôturer la session, mais nous restons toujours en ligne bien sûr sur Slack et pour tout besoin. Ah, je vois une petite question ici. Oui, M. Diaka, toutes les présentations vous seront partagées. Ne vous inquiétez pas. Et Souvent, nous la déposons aussi sur le mode. Il y a une partie où il y a le matériel qui est déposé pour chaque utilisateur que vous pouvez récupérer à tout moment. Ça, pour vous, il n'y a pas de souci, M. Euh, je... Une question de M. Monsieur sur la base du modèle des données, serait-il possible d'avoir un diagramme des données pour une application Tracker? Oui, je pense que c'est ce que j'ai présenté aussi dans le slide. Et quand on va partager le slide, vous aurez cité ce diagramme qui sera là aussi. Et lorsque vous concevez les métadonnées, vous les documenter. Ça, ça ressemble à ce qu'on fait avec l'agrégé, sauf qu'ici, ici, peut-être, vous devez préciser les différentes étapes pour lesquelles vous capturez une donnée. C'est souvent la plus grande différence entre les deux. Sinon, il n'y a pas de souci. Avec les diagrammes de cela, je pense que vous devez avoir, avoir tout ça plus clairement. Et je vais encore essayer de joindre l'agneau en offre. Ce n'est pas le cas. Non, je suis là. Ah, OK. Merci. Donc, c'est bon, Agno, je te laisse la parole. Ah, bon. Je vais te passer le mot du jour pour que tu puisses clore. Le mot du jour, euh, c'est force. Donc, euh, veuillez écrire force au niveau de la liste de présence jour 1 pour valider votre présence. D'accord. Bon, merci beaucoup. Euh, nous allons clore la, la section d'aujourd'hui. Euh...